Avec, avec euh, le reste de, de l'équipe, c'est de, de la puissance, on a voulu rajouter de la puissance pour contrer. Qu'il se passait quelque chose et voilà l'équipe du Portugal avec ce trio offensif, Nani Ronaldo. Évidemment, le Portugal rêve du Brésil et bien sûr... Katsani qui est suppléé par Olson, qui tente sa chance. Il est partout depuis le début de cette rencontre. Le latéral gauche suédois, l'homme le plus dangereux de qualification des Portugais. Est-ce que là il a trouvé Bruno Alves Oui et c'était cadré Première occasion de la partie, elle est pour les Portugais. Pour Bruno Alves, de la tête comme lors du match aller. Ça, ça va leur faire... à à Antonson, Cristiano Ronaldo oh Il n'hésite pas, dans ces cas-là, il espérait obtenir quelque chose de mieux, pourquoi pas un corner. Ce ne frappe redoutable joueur de tête, et notamment Cristiano Ronaldo, évidemment, qui était passé par-dessus son vis-à-vis. -vis. Oui, alors, c'est là que... Je... Pour ça que... centre, Bernani, La reprise au second poteau Il est arrivé, lancé Cristiano Ronaldo qui multiplie les occasions, les frappes, en voilà deux en une petite minute. Oui, pourtant il a bonne prise de balle, est-ce qu'il va tenter sa chance du pied gauche Évidemment que oui Avec sa qualité de frappe, pied droit, pied gauche. Cristiano Ronaldo qui va chercher Hugo Almeida C'est dans le petit filet C'est allé très vite d'un but à l'autre et Hugo Almeida a failli marquer. Ouais, pas content du tout, voyez ça c'est superbe, la frappe est moins réussie, Der Nani, Nani vers oh Cristiano Ronaldo, et le recours c'est Cristiano Ronaldo, Lustig, la reprise de Zlatan Ibrahimovic, c'est dans le public. Ouais, c'est dans le public mais c'est dangereux, pourquoi Parce qu'il est bien frappé encore une fois, on en revient toujours, hein. ah, c'est quand même. Schellström la frappe de loin, et le voilà le premier tir cadré, la première vraie réponse des Suèdes. Un changement à la pause pour les peut-être de Fabio Coentrão, bien fait pour Cristiano Ronaldo signalé hors jeu. jeu et Isaacson avait de toute façon gagné le duel. Ouais, vous voyez, hein, dès qu'ils sont proches du but, euh, à... avec Zlatan dans la surface, Zlatan pour Larson et quelle intervention exceptionnelle de Rui Patricio. Il semble être dans un grand soir le gardien portugais. Plus d'espace au milieu de terrain en ce moment. Okay, Et un ballon. appel superbe, le ballon magnifique pour Cristiano Ronaldo, face à Isaacson Et cet homme-là fait toujours la différence Cristiano Ronaldo qui donne un bonheur absolu au Portugal Les Portugais en route vers le Brésil grâce à leur... C'est ce qu'il fallait faire. Le corner portugais, Isaacson... Ronaldo encore, Ronaldo du pied gauche, c'est à côté Il y a certaines choses... C'est le Portugal maintenant qui défend à 11, dans la surface oh La tête de qui La tête de Zlatan Un partout entre la Suède et le Portugal Les Suédois ne sont plus, entre guillemets, Zlatan... Au oh, pénalty Et non oh Et non Ce sera un carton pour Kim Schalstrom. il était juste à côté au Hardweb. Bon, pour qui pour le capitaine, pour Zlatan Le deuxième but Deux 1 La Suède qui peut y croire Et c'est Zlatan qui fait la différence, qui ramène l'espoir à tout un pays L'option parce que c'est à nouveau Cristiano Ronaldo qui va tenter sa chance et qui va marquer Évidemment Évidemment avec lui ça marche Évidemment ça passe Évidemment qu'il marque oui, oui, oui, oui, c'est lui le patron, c'est sûr. Ça change, ça passe d'un côté à l'autre. Quelle folie ce soir en Suède Non, la Suède doit à nouveau marquer deux buts pour espérer. Mais Cristiano Ronaldo est encore là et le record de à peut-être Le voilà, le 47e but en sélection pour Cristiano Ronaldo Un but à l'aller, un triplé pas comme les autres, Cristiano Ronaldo est exceptionnel Et encore une fois avec le même type de scénario, évidemment, les Suédois. Quatrième but maintenant, pourquoi pas, Cristiano Ronaldo qui tente sa chance. C'est le soir où tout peut lui réussir. Voyez comme il est imprévisible, parce que là, d'abord c'est magnifique cette déviation, le relais avec... ...de Ibrahimovic pour Elmander, qui s'est retourné. Ballon vers Zlatan Ibrahimovic. la tentative de Durmaz... Il est jeune, son ombre a déjà avoir quitté la Friends Arena. Vont-ils manquer cette frappe, ce but Non, c'est une frappe certes. Mais c'est un arrêt de Rui Patricio sur cette tentative d'Allemandeur. Et Ronaldo, oh. il passe devant son adversaire Et il est face à Isaacson Et il rate oh. Et il rate lui aussi, il peut rater <rire> Il le voulait, le 48 e but pour dépasser Zlatan 2, Cristiano Ronaldo 3 les deux monstres du football mondial ont répondu présent ce soir quel match et finalement les portugais s'imposent et se qualifient pour le mondial ils sont allés chercher, ils se sont offerts le Brésil grâce à lui, grâce au patron Cristiano Ronaldo oui, même Commandante si... ah, Ronaldo oui. On va avoir droit à tout on avait Dieu tout à l'heure pour Zlatan.